Bonjour mes chers élèves de sixième année de l'enseignement primaire, je vous présente mes apprentissages en français votre livret préféré Ces jeunes enfants qui portent une casquette noire et un t-shirt blanc participe à la protection de l'environnement. Ils ont ramassé les déchets laissés par des baigneurs irresponsables. Ils sont contents et joyeux de cette initiative. Avec son visage souriant et son corps sportif, Rachid était très heureux de se rendre à son travail. Elle était toujours habillée simplement. Il portait un t-shirt de couleur mauve, un pantalon bleu et des espadrilles claires. Cela lui donnait un air décontracté. C'est une personne dynamique, pleine d'énergie et à l'esprit compétitif. Très ambitieux et audacieux, il voulait à tout prix que les quartiers de la ville soient propres, sans ordures et sans saleté. Il avait l'air très fier d'accomplir sa mission à l'aide des bénévoles. Je choisis pour vous, mes chers élèves de 6e année primaire, ce sujet de lexique. Il s'agit de lexique thématique « La description d'une personne » vous demandez pourquoi alors la réponse est tout simplement vous aurez besoin lors de production écrite lorsque vous avez envie de rédiger une production écrite ou un texte descriptif la description d'une personne par exemple au début je vous ai présenté deux exemples d'une description d'une personne alors, on va vous expliquer clairement ce cours de lexique d'abord. Après, on, on aura bien sûr quelques exemples de production écrite. Comment rédiger un texte selon votre niveau, bien sûr, de sixième année primaire. Comment rédiger un texte descriptif et surtout comment décrire une personne D'abord, je retiens pour décrire une personne, qu'est-ce qu'il faut Il faut détailler son physique, sa tenue vestimentaire. On peut aussi faire sa description morale, évoquer ses qualités et ses défauts. Alors, vous avez donc un tableau de deux colonnes. Il y a description physique il y a aussi description morale n'oublie pas aussi en hein, la description parlons un peu de la tenue vestimentaire aussi les vêtements. Pour la description physique, on a par exemple visage, bouche, yeux, nez, cheveux et teint. Et pour la description morale, c'est ça le plus important, c'est évoquer les qualités et les défauts. Parlons un peu des qualités, on a attrayante ambitieuse, heureuse, sérieuse, dynamique, pleine d'énergie. Et défaut, c'est le contraire de qualité, on a par exemple repoussante, méchante, paresseuse. Alors pour la description physique, vous pouvez choisir soit visage, comme souriant, rang, ovale, etc. La forme du visage. La bouche. Comme il est. Elle est ronde. Elle est petite. Le nez. Comme il est. Pointu. Long. Ses yeux aussi. Comment sent-il Et sont noirs, vert, bleu, marrant. Les cheveux court, blanc, noir, brun, teint, ça veut dire simplement la couleur de sa peau, bronzé, brun, blanc, etc. Alors, pour décrire une personne, je répète encore fois, pour décrire une personne, il faut détailler son physique, sa il y et aussi sa description morale ça veut dire évoquer ses qualités et ses défauts je choisis pour vous cette activité la première l'objectif c'est faire la différence entre ces trois types de descriptions et cela va vous aider à mieux rédiger vos propres productions écrites. Il s'agit de décrire une personne. Description physique, description morale et description vestimentaire. Alors la question est, donne pour les phrases suivantes le type de description. Parlons un peu de la première phrase, Sarah est intelligente et travailleuse. Alors, je vois ici deux adjectifs, intelligent, travailleur, intelligente et travailleuse. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit pour la première Oui, j'entends la bonne réponse de quel, de la part de quels élèves Oui, oui, oui, morale. C'est très bien, c'est description morale. Elle porte un beau costume noir et une chemise blanche. Il y a un costume, un costume, un beau costume, une chemise, une blanche. La chemise, c'est vraiment facile, c'est description. Oui. Alors tout le monde dit vestimentaire. Alors c'est bien, c'est bien, c'est bien. On dit vestimentaire. Alors maintenant. Vous avez bien compris la différence entre ces trois types de vestimentaires. Maintenant, vous êtes capable de, de faire ce type d'exercice, de faire la, la différence entre ces trois types de descriptions. Alors, euh, pour elle des cheveux châtains, une grande taille, des yeux verts, c'est descriptions bien sûr physique. Alors, je vous donne d'autres exercices pour effectuer, mais individuellement. D'accord Alors, description physique. La prochaine fois, je vous donne, prochainement, pardon, je vous donne euh, quelques exercices concernant la différence entre les trois types de description. Tout cela pour vous aider, on l'a dit, pour mieux rédiger vos propres productions écrites, vos propres textes descriptifs d'une personne, soit morale, soit vestimentaire, soit morale, soit physique, soit vestimentaire. Le plus important, c'est physique, moral et après vestimentaire. On passe maintenant à une autre activité. Alors, euh, il faut compléter le texte suivant par euh, les descriptions qui conviennent. Bien sûr, il s'agit de lexique. Alors, euh, vous avez donc euh, abandonné. Multicolore. Les meilleures, courageuses, mauvaises, bleues et larges, verdoyants, en plastique bénévole. Il n'y a pas d'intrus ici. Hein? Alors, ces mots, on l'appelle aussi ce lexique de description. Soit description physique, morale, ou vestimentaire, ces trois types de descriptions, il faut les maîtriser. Pourquoi Parce que tout simplement, cela vous aide bien sûr à rédiger un texte descriptif vraiment fort. Alors, j'espère que vous avez bien fait cet exercice. Il suffit tout simplement de compléter le texte par les descriptions qui conviennent. On dit cette fille, paraît, elle a amené son équipe à arracher toutes les herbes du jardin. Alors on choisit ici comme mot courageuse. Courageuse, c'est une description, on dit morale. Courageuse. Ça, la bonne réponse on dit cette fille pareil courageuse elle a emmené son équipe à acheter toutes les herbes du jardin hmm, pense un peu elle a emmené son équipe elle a amené son équipe euh Mmh, oui, j'ai trouvé. Et vous, est-ce que vous avez trouvé le mot Non Je Commence par B. Oh, j'ai pas bleu. C'est bénévole. Oui, bénévole. Alors, arracher toutes les herbes. Les herbes, les bonnes les mots. Oui les mauvaises herbes du jardin jardin qu'est-ce qu'on dit les petits non meilleur non bleu et large bleu et large non alors tout simplement on dit abandonner abandonner Alors cette fille paraît courageuse. Elle a emmené son équipe bénévole à arracher toutes les mauvaises herbes du jardin avant nous. En continuons, elle porte un uniforme. Le type de cet uniforme, c'est un. C'est une discrétion vestimentaire. On dit en plastique, un uniforme en plastique. Non on dit en est en la couleur bleu et large bleu et large des gants on a multicolore des gants multicolore multicolore et des bottes en plastique. On dit des gants en plastique. Il y a des gants en plastique. Il y a des gants en laine. Il y a des gants en plastique. Alors il s'agit ici de la matière. Comment il est fabriqué ces gants en plastique? Et des bottes, euh, peut-être multicolores, peut-être multicolores. Alors, le jardin est redevenu. Il y a deux, il y a deux mots il y a les meilleurs, et il y a verdoyant, verdoyant, verdoyant, verdoyant, c'est vert, verdoyant ça va me répondre Bravo les enfants, vous êtes les meilleurs Les meilleurs Des bestes hein. Les meilleurs Voilà Le texte c'est bien j'espère. Cette fille paraît courageuse et la amené son équipe bénévole arrache ah, toutes les mauvaises Herbes du jardin abandonné Elle porte un uniforme bleu et large des vents en plastique et des bottes multicolores le jour le jardin est redevenu verdoyant bravo les enfants vous êtes les meilleurs alors c'est fini pour aujourd'hui à la prochaine